Bonsoir, bonsoir tout le monde, pour les gens en France, mais bonjour pour les gens en Colombie. Comment vous allez J'espère que vous allez bien. Euh, J'ai toujours un décalage, donc je vais commencer. Euh, donc on se retrouve, euh, comme d'habitude, et vu que c'est les dernières cours qu'on va avoir, il ne nous reste que trois cours avec celui-ci. Euh, donc je vous rappelle qu'il a toujours, il va y avoir toujours l'adresse de notre blog, ainsi que les Moodle. On va rester quand même active sur le Moodle pour vous partager des, des informations, euh, même si les cours vont finir, on va toujours essayer d'alimenter ces euh, Moodle avec des activités ou des, ou des articles qui peuvent vous intéresser. Entonces, como siempre, estos son los links para el, el blog y el, um, y el Moodle. Aunque los cursos vayan a terminar pronto, igual vamos a tratar con David de poner tan siquiera algunos eh, artículos o ejercicios que los puedan ayudar en el aprendizaje del francés. Entonces, guarden estos links, no se les van no va a perder, que no se les vayan a perder. Bonjour, Brenda, Aleida, Bilma, Hugo. Hugo, merci, ça va, ça va bien. Et toi, comment ça va euh, Aujourd'hui, donc, c'est la séance 44. Comme David vous avait expliqué mardi dernier, aujourd'hui, ça va être les dernières cours de l'année où on va apprendre des nouvelles choses. La semaine prochaine va être complètement dédiée à euh, un peu un cours de rappel, de révision des exercices, activités. Et le euh, jeudi, nous allons faire une activité de Noël. Nous allons faire euh, Noël avant Noël parce que c'est les 16 décembre. Et ces jours-là, nous allons faire une activité de Noël avec David pour clôturer. Bonjour Johanna Luz Marina et Rosalvira. Euh, aussi donc euh, vu que c'est euh, un des derniers cours, je vous rappelle que nous sommes ici et ce cours a été possible grâce à l'association Linkaid, association qui aide aux Latinos et euh, Colombianos en France et Colombianos UNE, campagne et programme de la Cancillería de Colombia pour, pour tous nous autres. Mmh. Aussi, David, vous avez expliqué qu'il y a l'enquête de la fin de cours. Carolina va vous partager le lien pour que vous puissiez la voir si vous ne l'avez pas encore fait. C'est important de remplir l'enquête pour que nous puissions avoir un feedback des cours si ça vous a plu et aussi pour que les programmes colombiens soient... Ils peuvent savoir si ça vous intéresse de faire d'autres cours ou si un cours de ce type pouvait vous intéresser par la suite. Donc, et pour favor, para que hagan este cette encuesta si vous n'avez pas fait. Caroline, va partager le lien pour les commentaires. Euh, bonjour, Lady. Um, J'ai voulu commencer d'abord parce que, donc, mardi, euh, 7 décembre, c'était la nuit des petites bougies des petites bougies des et euh, je voulais savoir qu'avez-vous fait lors euh, de cette fête qu'est-ce que vous avez fait lors de cette fête dites-moi qu'est-ce que vous avez fait lors de cette fête je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez fait est-ce que vous étiez en famille euh, qu'est-ce que vous avez fait Dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait la nuit des petites bougies Je suis intéressée de, de vous lire. Euh, bonjour Thibaut. J'attends vos réponses. Qu'avez-vous fait lors de cette fête La nuit des petites bougies, dit Qu'avez-vous fait ces jours là Donc, vous pouvez commencer par dire la nuit des petites bougies, j'ai, parce que c'est en temps passé, ya paso, entonces ustedes utilizan el pasado compuesto. Je vais commencer par vous dire ce que j'ai fait. Euh, je suis allée dans un restaurant où une femme colombienne a chanté des Villancico. Ça m'a réchauffé le cœur. Donc, la nuit des petites bougies, je suis allée euh, dans un restaurant où une femme colombienne a chanté des Villancicos. Ça m'a réchauffé les cœurs. C'est ça que je fais. Et ce fois que je vois ce que j'ai dit à je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez fait Dites-moi qu'est-ce que vous avez fait. Bonjour, Carlos. Bonjour, Thibaut. Donc, je vois qu'il y a pas mal de personnes. Je voudrais savoir qu'est-ce que toi, tu as fait Brenda pour les jours, euh, la nuit des petites bougies. Aleida Vilma, Hugo, Marina Johanna, Rosa, Elvira, Hugo, Lady, Thibaut, Anna, Carlos. Qu'est-ce que vous avez fait la nuit des petites bougies? Dites-moi. Dites-moi qu'est-ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce Bonjour Patricia. Ah, très bien, Vilma. Donc, donc, tu peux dire, comme au passé composé, donc tu dis, j'ai allumé j'ai allumé des bougies sur les trottoirs de ma maison. Ça, c'est Vilma. Super, Vilma. Et les autres, vous avez fait quoi Vilma m'a dit, j'ai allumé des bougies sur les trottoirs de ma maison. Vilma a allumé des bougies sur les trottoirs de sa maison. Les autres, vous avez rien fait Qu'est-ce que vous avez fait Que hicieran los otros. Bonjour Alfredo. Pas de réponse pour les autres Ah, ok Luz Marina, tu es enferma Ou que tu veux dire Enfermier Tu es Donc, tu ne peux pas faire Ah, ok, Jeanne, très bien J'ai fait des démarches chez la banque Et les soirs, je suis allée à Châtelet Pour allumer quelques petits bougies. Ah. <rire> ok euh... donc je vais dire John John et aller à Châtelet Châtelet pour euh, ceux qui sont en Colombie c'est euh, un endroit à Paris où euh, c'est les centres du, du, à Paris c'est les centres de Paris et euh, donc il y a un grand parc à côté et euh, c'est une station métro qui est énorme, euh, on peut se perdre. Châtelet est une station de métro et aussi c'est un lieu en Paris très central, donc c'est très iconique de Paris pour ceux qui n'ont pas été avant à Paris. Donc je suis allée à Châtelet pour allumer quelques petites bougies. Euh, Hugo, tu dis, j'ai fui à chez moi, donc tu dis, euh, Hugo, est resté, est resté chez lui, c'était étais chez toi, donc chez moi, et il a allumé quelques bougies. Euh... Clara, elle a dit dormir parce que je suis fatiguée. Je travaille toute la journée. <rire> ok, Clara, bah c'est bien aussi. Ça marche. Je suis restée chez moi. Ok, très bien. Alfredo, en fait, euh, les cours, c'était... Euh, c'était mardi et jeudi, mais aujourd'hui, c'est les cours 44. On va finir la semaine prochaine, Alfredo. La semana la semana próxima terminamos los cursos en vivo. Sin embargo, te invito a que visites el blog porque ahí puedes encontrar la clase desde la 1 hasta la clase 46. Donc là ici j'ai pas mal. Donc, lady, Lady, est-ce que tu es colombienne, Lady ou tu viens de otro pays parce que Lady a uh, dit je n'ai pas cette tradition. Je n'ai pas cette tradition. Je n'ai pas cette tradition, mais j'étais à la maison. À la maison avec mon mari et mes enfants. Ok, très... mais c'est très bien, Lady. Tu l'as bien écrit. Merci de nous partager. Mm -hmm. Super. Euh... Ok, le que tu es malade. Maintenant, tu vas bien tu vas bien, maintenant, Manon, euh, Luzmarine Ou t'es encore malade euh, Ok, donc je vois qu'il y a d'autres personnes qui ont dit. Euh, Clara, elle a dit qu'elle a dormi parce qu'elle a travaillé toute la journée. Thibaut, je suis restée chez moi avec mon mari. Ok. Euh, Excusez-moi, professeur. Ok, donc là, j'ai répondu à Alper. Et John nous répond, c'était très intéressant parce que nous avons un permis de la préfecture pour faire notre fête colombienne. Ah bah c'est super John, c'est super. Euh, par exemple, donc je ne suis pas allée, euh, c'était pas la préfecture de Lille qui a accepté de faire la nuit des petites bougies, mais plutôt je suis allée dans un restaurant vénézuélien qui... Euh, qui a fait un minuit spécial pour la nuit des petites bougies. Et aussi, il y avait une femme colombienne qui a chanté de villancico. Oh là là, j'étais hyper contente. Je suis très muy parce que je pouvais célébrer la fiesta sans être en Colombie. Um, en un restaurant venezolano, une chica cantait villancico. Pues, C'était spectaculaire. C'était super. Um, Aleida, elle a dit, j'ai célébré la nuit des petites bougies avec la famille dans la maison. Nous avons allumé les petites bougies. Aussi, nous avons mangé natilla et uñuelos Et nous avons écouté des villancicos." Ah bah, parfait, Aleida, c'était une soirée incroyable pour toi. Euh... Ok. Mais euh... Alfredo, o sea, tu peux... Puedes... Est-ce que c'est la classe 44, mais c'est le cours básico Lo que te invito a hacer es que entres al blog y ahí vas a poder ver las clases desde la número 1. Yo le voy a pedir a Carolina que nos vuelva a compartir esto y así tú puedes acceder a este blog y puedes tomar las clases desde la clase 1. No va a ser en vivo, pero te va a servir. Ok, donc, super. Uh, super, donc c'est super, merci. Euh... Oui, Thibaut, Thibaut Anna, euh, en France, en, en Europe, ils ne pas la nuit des petites bougies ou la fête des lumières. En France, par exemple, il n'y a qu'à Lyon où ils, fêtent, euh, où ils font la même fête, qui s'appelle la fête des lumières. En Europe, solo en France, je crois, en, en Lyon, ils esta cette fiesta, qui s'appelle la fête des lumières. Uh -huh. Estoy diciendo a Carolina que vuelva a compartir el link del blog para que los que son nuevos puedan acceder. Vamos a continuar. Alors, ¿on va a continuar? Ah, Rosalvina, le di? Uh... Nous sommes au Canada. Ah, très bien, uh, Aleida. Bah, tu as fêté comme uh, si tu étais en Colombie. Donc, ça, c'est très cool. Aussi, que tu as fait uh, le fait que tu as fait des buñuelos. Tu es très courageuse. Je n'ose pas faire des buñuelos. Aleida, por exemple, je ne suis pas capable de faire des buñuelos. Ce année, je n'ai pas de buñuelos parce que je ne vais pas venir à Colombie. Et je ne suis pas capable de faire. A mí me da miedo fritar. Uh, Aïe Carolina a exposé le blog pour que ceux qui no accès puissent entrer. Et Rosalvira dit, je suis allée regarder Encanto au cinéma. Bah, très bien, Rosalvira. J'ai adoré Encanto. Donc, c'est parti pour une révision des professions. Donc, on va réviser les professions aujourd'hui. Vous l'avez vu avec David. L'exercice va être très simple. Vous, je vais vous donner une description. Et ensuite, vous allez me dire quelle est la profession dont je parle et euh, vous allez me donner la forme féminine ou masculine selon la phrase. Donc, vous allez faire attention qui, si la personne qui euh, réalise l'action, euh, c'est une femme ou c'est un homme. Donc, pour la première, je vais vous donner déjà la description. Marie enseigne à des enfants Elle est et je vous donne une piste ça commence par M donc vous allez deviner la profession je vous ai dit Marie enseigne à des enfants Elle est et la phrase commence par M Marie enseigne à des enfants ça pourrait être aussi Marie est professeur mais ici j'ai vu que vous m donniez la, la le mot Synonyme. ça commence par M et vous l'avez déjà vu avec David le mardi passé et avec moi quand nous avons appris euh, le système académique français Otake Joanne, Otake Claudia super maîtresse elle est maîtresse elle est maîtresse maîtresse et pour la forme, masculin c'est maître, maître sans le S. Maître, Marie enseigne à des enfants et les maîtresses, et les maîtresses, et les maîtresses. Ensuite, j'ai soigne le, les gens malades, je suis, je suis quoi J'ai soigne les gens malades, je suis. Je suis quoi Hugo, super Je soigne les gens malades. Je suis médecin. Je suis médecin. Je suis médecin. Oui, aussi infirmière, ça marche. Tu as raison, Lissette. Infirmier, ça marche aussi. Infirmier, c'est aussi une bonne réponse. La, la troisième, il apparaît dans le film au cinéma. Il est, ça commence par A. Il apparaît dans le film au cinéma. Il est, ça commence par A. Si quelqu'un apparaît dans le film au cinéma, Hugo et Claudia, Rosa, très bien, mais tu l'as dit en, en espagnol. C'est acteur. Il est acteur. Et pour les femmes, elle est actrice. Les femmes, c'est actrice. Il est acteur, femme, actrice. Elle conçoit des bâtiments publics ou privés. Elle est, ça commence par A. Elle conçoit, euh, elle, soit elle dessine, elle gère elle fait de des maps et de tout des cartes désolé euh, conçoit ce c'est pas conduire conçoit es concevoir en espagnol concevoir es concebir Raphaël super et elle est architecte elle est architecte elle est architecte attention architecte ça finit par e que ce soit masculin ou féminin. Il est architecte, il est architecte. Et la dernière, il travaille dans un tribunal et il défend, si, il te défend si tu es accusé d'un crime. Il est, ça commence par A. Brenda et Raphaël, il est avocat. Avocat. Il est avocat. La particularité avec avocat, ça va être que avocat masculin, avocate pour les femmes. Et avocat, c'est aussi un fruit, aguacate. Avocat, ça peut être avocat ou aguacate en espagnol. OK. Donc très bien pour les professions. Merci. Donc c'était le petit rappel. Qu'allons-nous voir aujourd'hui Aujourd'hui, je vous propose d'aborder euh, les thèmes de travailler en France. Et si on a les temps, nous allons décrire en travail. Travailler en France et décrire en travail. Donc d'abord, on est toujours dans l'unité les études et les travails. Nous allons voir les travails en France. Et je trouve que c'est assez pertinent de commencer par cet enregistrement. Cet, cet enregistrement s'appelle Les 35 heures. Les 35 heures. Et je voudrais que vous écoutiez l'enregistrement et qu'ensuite vous allez répondre à ces quatre questions. J'ai quatre questions pour vous. À la suite de cet enregistrement, Donc, vous allez écouter et vous allez avoir en tête ces quatre questions Qu'est-ce que ce sont les 35 heures Qu'est-ce que ce sont les, RT, les RTT Pourquoi certains critiquent les 35 heures Et que voudraient tous les Français dans le monde de travail Pour une petite rappel, ici, qu'est-ce que ce sont les 35 heures c'est une question assez classique, les questions formelles, comme on a l'habitude de poser les questions en français. Cependant, à côté, je vous ai donné une autre version, comme David, vous l'avait expliqué les jeudis dernier. David, vous avait expliqué qu'il y a une autre manière de poser des questions en français. C'est plutôt comme on le fait en espagnol. Et c'est d'utiliser euh, une phrase et le faire de manière interrogative en montant la voix. la voix. On monte la voix pour faire une question. Donc, une autre manière de demander la même question serait de dire les 35 heures, c'est quoi Qu'est-ce que ce sont les 35 heures Qu'est-ce que ce sont les RTT, les RTT pourquoi certains critiquent les trains 35 heures et que voudraient tous les Français dans le monde du travail Est-ce que vous avez compris les questions Est-ce que vous avez compris les questions Vous avez compris les questions Je pas de réponse, donc j'assume que oui. Entendu les preguntas? Ou oh non? C'est ou non? Oui, ok, très bien. Donc, on va commencer. Attendez. Oh oui, j'ai un problème avec l'audio. On va l'écouter ici. Donc, l'audio, je l'ai sorti euh, dans un site qui s'appelle France Podcast Français Facile. Donc, je vais le euh, mettre. Bonjour et bienvenue sur Podcast Français Facile. Je vais vous lire aujourd'hui un texte intitulé « Les 35 heures ». Je vais lire ce texte deux fois, une fois lentement et une fois à vitesse normale. C'est parti Vous avez certainement entendu parler des 35 heures en France. 35 heures, c'est le nombre d'heures qu'un employé travaille en France par semaine. La semaine de 35 heures a été un grand changement pour beaucoup de familles en France. Cela a permis à beaucoup de gens d'avoir plus de temps pour les loisirs, plus de temps pour la famille, plus de temps pour vivre. Quand on doit travailler plus, par exemple 39 heures, on peut récupérer les heures perdues. Cela s'appelle les RTT. Certaines personnes ont trois semaines de RTT par an, donc au total huit semaines de congés payés. C'est pas mal. Ça fait plusieurs années maintenant que les Français ont la possibilité de travailler seulement 35 heures, mais depuis quelque temps, des politiciens de gauche et de droite critiquent très sévèrement les 35 heures. Certains économistes aussi pensent que les 35 heures sont mauvaises pour l'économie. En fait, s'il y a une réforme, c'est au niveau des heures supplémentaires qu'on va la faire. On va certainement détaxer les heures supplémentaires pour permettre aux employeurs de donner plus d'heures supplémentaires. Les syndicats sont contre, car il pense que l'employé ne peut pas refuser des heures supplémentaires et donc ce sera la fin des 35 heures. Une seule chose est sûre, en France, tout le monde voudrait travailler moins et gagner beaucoup plus. Alors, pouvez-vous me dire Qu'est-ce que sont les 35 heures C'est quoi les 35 heures Vous voulez réécouter une deuxième fois Ou vous avez déjà qu'est-ce que c'est les 35 heures Les 35 heures, c'est quoi Ou vous voulez réécouter une deuxième fois 35 heures de travail ok répétez s'il vous plaît je vais répéter une dernière fois euh, je vais répéter une dernière fois donc faites attention donc qu'est ce que c'est les 35 heures c'est quoi qu'est ce que c'est les rtt et pourquoi certains critiquent les 35 heures et que voudraient les tous qui voudraient tous les français dans le monde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 Ok, donc je vois pas mal de réponses sur les chats. Euh, donc Johanna a dit 35 heures, c'est les nombre d'heures de travail en France. Hugo, 35 heures sont les heures de travail à la semaine, donc par semaine. Euh, 35 heures sont les temps qu'un employé travaille par semaine, donc par semaine mais en France. Euh, donc on commence. Qu'est-ce que c'est les 35 heures Donc les 35 heures, c'est les nombre d'heures qu'un employé travaille par semaine en France. Et ça, c'est en France. Dans vos pays, ça va changer. Ça va dépendre du pays où vous êtes. Les heures vont changer. Donc, les 35 heures, c'est les nombres d'heures qu'un employé travaille par semaine en France. Et en France. Est-ce que vous avez entendu c'est quoi les RTT Les RTT, c'est quoi Qu'est-ce que ce sont les RTT euh, qu'est-ce que ce sont les RTT qu'est-ce que les RTT oui les heures complémentaires on pourrait appeler ça heures complémentaires non, en fait les RTT RTT ça veut dire réduction, réduction du temps de travail donc c'est-à-dire que si une personne travaille donc, la loi française dit que la semaine de travail fait euh, 35 heures. Mais il y a certaines personnes qui travaillent 37 heures ou 39 heures par semaine. C'est-à-dire qu'elles gagnent chaque semaine quelques heures de travail en plus. Ces heures de travail, elles peuvent se convertir en jours de repos. La certité, se la réduction de temps de travail. Donc, c'est ça, récupération des heures perdues si on travaille plus des 35 heures. Donc, c'est comme Claudia a dit, les temps qu'on peut récupérer pour travailler plus des 35 heures. Dans l'audio, la, dans la, le, le monsieur il disait que il y avait certaines personnes qui travaillent 39 heures par semaine au lieu des 35. C'est-à-dire que chaque euh, mois, ils gagnent, euh, ils cumule des... Euh, des heures un peu euh, travaillées en plus et certains, ils peuvent convertir euh, ces, ces jours travaillés de plus en semaines de congés. Donc, il disait qu'il y avait certaines personnes qui travaillent 39 heures par semaine qui ont 8 semaines de congés payés par an. elle disait en l'audio el, en el que les personnes qui travaillent 39 heures, par exemple, podían tener, tienen tres semanas de vacaciones adicionales a causa de esos ERTT, eh, son días de trabajo adicional eh, que te ganas de vacaciones, pero que tú los trabajaste. Entonces hay personas que tienen tres semanas de vacaciones extra por haber trabajado en un contrato de 39 horas. Es decir, que tienen en total ocho semanas de vacaciones al año. Um, ensuite... Pourquoi certains critiquent les 35 heures Pourquoi certains critiquent les 35 heures Pourquoi certains critiquent les 35 heures Avez-vous entendu parler des politiciens et des économistes qui n'étaient pas contents avec euh, les 35 heures pourquoi ils il critiquaient les 35 heures? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui critiquent les 35 heures. Thibaut, Anna, oui, très bien. Parce que c'est mauvais pour l'économie. Parce que certains jugent que c'est mauvais pour l'économie. Certains jugent jugent, et juzgar. Certains jugent que c'est mauvais pour l'économie. Et à la fin, j'ai vu que certains l'avaient déjà eu. Euh, J'avais vu tout à l'heure, il y avait... C'était qui Clara, Clara. Que voudrait, que voudrait tous les Français dans le monde du travail Clara elle l'avait capté. Euh... Que voudrait tous les Français dans le monde du travail Je dirais même... Pas que les Français, tout le monde dans le monde du travail. Que voudrait tout le monde dans le monde du travail? C'était euh, la phrase de la fin. Et là, la, la ultima phrase. Oui, Claudia, super. Les Français en France, tout le monde voudrait travailler moins et gagner beaucoup plus. Et je pense que c'est le cas pour tout le monde. Tout le monde voudrait travailler moins et gagner beaucoup plus. Tout le monde voudrait faire ça. Vous êtes d'accord avec moi Est-ce que vous, vous voudrez aussi travailler moins et gagner beaucoup plus Vous aussi Je pense que oui. Je crois que si. Je crois que c'est ça, mais qui Travailler moins et gagner beaucoup plus mais ensuite euh, on va continuer donc j'ai vu euh, merci pour la vous êtes très bien en écoute mmh. bravo j'ai vu pas mal des participations merci d'avoir participé donc là j'ai vu oui oui tout le monde voudrait ça mais la vie n'est pas toujours simple je voudrais vous expliquer, faire les points sur les types des contrats de travail en France. Donc, en France, il y a plusieurs types de contrats de travail. Mais les trois les plus connus sont les suivantes. Donc, d'abord, il y a le CDI. Le CDI, ça veut dire contrat à durée indéterminée. CDI. Donc, les caractéristiques du CDI, c'est qu'il n'est pas limité dans le temps. c'est un emploi très stable et en France c'est faire licencier est très difficile quand tu as un CDI en France pour, euh, pour le licenciement, c'est très difficile un CDI quand tu es un CDI c'est faire licencier c'est très difficile donc il n'est pas limité dans le temps c'est à dire qu'il n'y a pas un, il a une date de début mais pas une date des fins congés payés donc la une personne qui est un cdi il aura au moins minimum 25 jours de congés payés par an 25 días minimum et euh, si la durée de travail est supérieure à 35 heures par semaine comme c'est qu'on vient de voir les salariés bénéficient des RTT, donc de la réduction du temps des travail. Donc, c'est pour ça que, euh, par exemple, si un, un travailleur a un contrat de 39 heures par semaine, il aura 3 semaines, 15 jours des RTT, donc 15 jours des réductions de travail, c'est-à-dire qu'au total, il y aura 8 semaines des congés payés. Attention, ça c'est en France en fonction du pays où vous êtes, où vous aurez les mêmes ou d'autres conditions. OK. Ensuite, nous allons à un autre type de contrat qui s'appelle le CDD. Contrat à durée déterminée. Ça s'appelle comme ça. Euh, C'est comme ça que ça s'appelle contrat à durée déterminée. Mais la plupart des temps, vous allez écouter... Euh, en CDI, en CDD. Le CDD, il est signé pour une durée précise. Donc, il a une date du début et une date de fin. Ça peut être euh, 6 mois, euh, 12 mois, 4 mois. Euh, souvent, c'est un contrat des 6 mois ou un contrat des 12 mois. Et il est renouvelable une fois. Le CDD, on peut le renouveler une fois. Donc, c'est-à-dire que vous, si vous signez avec un employeur, l'employeur X pour un CDD d'une durée de 6 mois et qu'à la fin du contrat, il veut vous garder, il peut renouveler ses contrats une deuxième fois en CDD. Au bout des deux fois, il va décider. Donc, si l'employeur le, si veut garder son employé au-delà de la fin du contrat, le CDD devient en CDI. Donc, on va prendre l'exemple. L'employeur X, il vous a embauché avec un CDD de 6 mois. Au bout des 6 mois, il vous a dit Ah, je voudrais vous renouveler encore pour 6 mois. Et au bout des 12 mois, il, vous, il veut ou il souhaite vous garder les contrats que vous allez signer avec lui, ça doit être un CDI. Il ne peut plus vous donner de CDD. C'est très important de savoir ça. Un CDD, donc c'est un contrat de duration déterminée. Alors, il a une date d'initiation et une date de final, Et en France, ça peut renouveler une fois, renouveler une fois, avec le même employeur. Si cette personne veut renouveler, renouveler, le contrat de vous également, peut accepter une fois. Al final du el, el période de CDD, renouvelé deux fois, si la personne veut continuer à travailler avec vous, elle doit offrir un CDI. Ça, c'est important à savoir. C'est dans la loi française. Et les personnes en CDD, ils bénéficient aussi des congés payés. Mais donc, c'est prorata temporis. Prorata temporis, c'est-à-dire que si c'était un contrat des 6 euh, des mois, il va, une personne ne va pas avoir les 25 jours des congés, mais la moitié. Il va avoir donc le 13 jours des congés. Voilà. Mais si, si, si c'est un CD des 12, de 12 mois, la personne va avoir 25 jours des congés. Et enfin, nous, allons, nous avons le CTT ou intérim, les contrats de travail temporaires. Euh, entérim en, en espagnol, ça peut être euh, agencia de temporales. Euh, agencia de temporales. Intérim en espagnol est une agencia de temporales. Uh, Patricia, ¿por cuánto tiempo se hace un contrato de CD? Eso depende, Patricia. Ça puede ser 6 meses, 12 meses. Yo no sé hasta cuánto tiempo te puede montar, pero creo que es 4 meses. Yo creo que también se puede. 6 meses, 12 meses. No creo que pueda ser 24 meses. Creo que es 12 meses máximo. Pero eso no te lo puedo asegurar. Mais généralement, il y 16 de 6 mois ou 16 de 12 mois. 2,3 jours de congés par mois. Donc, aussi, Juliette, ça dépend de l'entreprise. Minimum, c'est ça. Ça, c'est les minimums. 2,3 jours de congés par mois. Mais euh, en fonction des entreprises, tu peux avoir une, euh, une, une convention collective plus avantageuse. Mon entreprise, par exemple, j'ai commu 2,67 jours de congés par mois, c'est-à-dire que dans mon entreprise, j'ai 32 jours de congés par an. Et, mais ça, c'est mon entreprise. Les minimums par la loi, c'est 25 jours. Ok, donc les CTT ou intérim, en espagnol, intérim est une agence de, de contratos, comment se dit uh, Temporales, de los temporales. Donc, pour un intérim, le but, c'est de remplir une mission spécifique limitée dans le temps. Donc, souvent, avec les intérims, ça va être des contrats beaucoup plus courts. Et la différence avec les CDD, c'est que euh, souvent, une personne est embauchée par une agence d'intérim. Mais cette agence d'intérim, il vous envoie dans une autre entreprise. Donc, il vous envoie dans une autre entreprise pour que vous puissiez faire votre travail, votre mission concrète. Congé, congé, c'est quoi? Congé est vacaciones. Vacances. Sauf que congé, congé est le synonyme de vacaciones qui sont payées. Vacaciones. Congé c'est des vacances, les vacances. C'est le temps en que tu es en off que tu es de repos, mais que tu es rémunéré. ça un congé, c'est un jour congé de vacances. Ok, euh, donc voilà, ça c'est les trois types de contrats euh, de travail en France qui sont les plus connus. Après, en France, il y a, a d'autres types de contrats, comme euh, l'alternance ou, euh, ou les contrats de professionnalisation. Mais c'est des contrats qui fonctionnent comme des CDD, mais pour les étudiants. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails de ça. Euh, je vais vous laisser dans le blog un article où vous pouvez regarder les autres types de contrats en France si ça vous intéresse. Hay y a plus de contrats en France, mais ce sont les plus importants. Et dans le blog, je vais vous laisser un article dans lequel vous pouvez voir tous les autres types de contrats en France si vous les intéresse. Euh, ok, donc j'ai vais continuer. Euh, je voulais faire une précision. Donc ici, si l'employeur si veut garder son employé au-delà de la date de fin du contrat, le CDD devient en CDI. Au-delà, ici, c'est plus loin, Masadia. Ça, c'est un synonyme de plus loin, Masadia. Euh, et je voudrais faire l'échange avec vous. Parce que euh, je sais qu'on est beaucoup, je pense qu'on est quasiment tous des Colombiens, si je ne me trompe pas. Par contre, je sais que euh, vous habitez dans des endroits différents. Par exemple, à j'ai vu qu'elle habite en, en, en, au Canada. Euh, Thibault, Anna habite en Belgique. Je voudrais savoir si vous connaissez déjà, dans votre pays, dans votre pays quel type de contrats existe quel est le nombre d'heures travaillées par semaine Combien de congés payés par an vous avez Et euh, je voudrais savoir aussi, pour vous, pour votre situation concrète, vous avez quel type de contrat Quel type de contrat vous avez Donc, vous pouvez dire « je suis sans CDI » ou « je suis en CDD »,« je suis en intérim » ou bien « je suis indépendant ou indépendante » je suis entrepreneur, je suis entrepreneuse dites-moi dans les commentaires quel type de contrat existe dans votre pays quel type de contrat vous avez et si vous pouvez me dire euh, j'habite en Colombie ou j'habite en Belgique les nombres d'heures travaillées par semaine c'est euh, combien de congés payés avez-vous par an je voudrais savoir je vous lis le leo Los Leo. Je veux voir vos réponses en français, des phrases complètes si possible. Ok, Rosalvira, je suis indépendant. Rosalvira, je suis indépendant. Donc, tu vas dire plutôt je suis indépendante avec eux à la fin. Mais tu fais quoi alors, Rosalvira Qu'est-ce que tu fais 15 jours des congés payés par an. Ah, tu es entrepreneuse, Joanne. Qu'est-ce que tu fais? Alors, Raphaël, il habite en Venezuela. Je suis en CDI. Je suis architecte et professeur universitaire. Euh, donc, Raphaël, c'est arch architecte. Je suis architecte. Attends. Ah, cool, euh, Rosalvira. Euh, Raphaël. Raphaël. Oh. Oh. OK. Raphaël est architecte. Donc, attention à la E, Raphaël. Architecte. En, en français, c'est avec E, pour toi aussi. Et pour Rosalvira. Rosalvira. Rosa Elvira. Rosa Elvira. Rosa Elvira et dentiste ok j'ai 45 jours des congés payés par par an ah mais super Raphaël t'as 45 jours des congés payés par an c'est vraiment très bien tu peux pas te prendre alors euh, Claudia dit en Colombie il y a CDD, CDI et CTT le, la semaine de, les heures, le nombre d'heures travaillées par semaine, c'est 48 heures. Et il y a 15 jours de congé payé par an. Moi, j'ai un CDD. Oh, CDI, désolé, Claudia. Tu as un CDI. Je suis docente universitaire, contrat finir, también prestation de services. Le contrat de prestation de services, je ne no sais sé comment se dit en français. Uh, porque um, también existe pero pero la verdad no conozco cómo se dice uh, yo creo que David sabe lo va preguntar y el próximo martes les cuento je suis professeur de la maternelle, mon contrat SDI, j'ai 21 jours de congés payés par an, ah super Hugo, tu habites où Hugo, tu habites en Colombie, o tu habites Luz Marina, je suis professeur maternelle Contrato définit. Donc, Luz Marina, tu dis, je suis en CDD. Je suis en CDD. Contrato C'est euh, CDD. Recuerde, le contrat définit est, il y a un inicio et un fin. Vous savez quand il empiece et quand il Je suis en CDD. Euh, Luz Mari, Luzani, je suis docente universitaire. Donc, tu peux dire, je suis, Luz Dani, et euh, professeur universitaire en CDD. En CDD. Ou, tu peux dire, je suis professeur universitaire. J'ai en CDD. Ok, bah, très bien. Bah, merci d'avoir partagé ça avec moi. Ça, ça fait plaisir de... de connaître ce que vous faites. Je suis quand même étonnée par le nombre de jours de congés que Raphaël il a. Il a 45 jours. 45 jours de congés par an. Bah, super euh... Clara dit « J'ai travaillé au Noir, je suis volontaire à la mairie de mon quartier comme conseillère municipale. » Ok, merci Clara. Juliette, tu dis « Je suis en France. » Je suis en France. Ok, bah, super Juliette. « Je suis fonctionnaire public. j'ai travaillé 135 heures par semaine, 28 jours de congés payés par an, plus 5 jours de mobiles mobiles. Bah, très bien euh, Clara, attention, euh, ici, je vais vous donner, je vais vous mettre quelques points que j'ai vus donc pour vous corriger. Euh, la mairie, la mairie des monts quartier. quartier c'est avec QU. Q attention, quartier avec C, Clara, c'est la marque, la marque des luxe quartier. Quartier, barrio SQA. Quartier. La mairie de mon quartier. Euh, J'avais vu une autre réponse de Juliette. Je suis en France, Juliette. Je suis en France. Je suis en France. J'habite à... Ça, c'est pour les rappels. J'habite à Paris, par exemple. Donc, A, c'est pour les villes. Et la France, c'est avec en. Je suis en France. Euh, j'ai vu, j'ai travaille en CDD. tu dis Rosalie, tu dis, j'ai, j'ai en CDD. Je suis une pédagogue des enfants. Ok, Trou super. J'ai un contrat durée indéterminée. J'ai travaille dans la partie administrative Merci Carlos. Alors, donc, avant. Voilà. Euh, avant d'attaquer de, de un petit exercice, je voudrais vous faire la différence entre licenciement et la démission. À votre avis, c'est quoi les licenciements et c'est quoi la démission Est-ce que vous connaissez les mots Licenciement, ça veut dire quoi et qu'est-ce que c'est de la démission Les licenciements et la démission. Ça veut dire quoi Licencié, être licencié ou démissionné. Ça veut dire quoi Si vous connaissez, vous pouvez me dire. Sinon, je vais vous expliquer juste après. Tijuana dit, quand je vivais, quand j'habitais. Donc, tu disais, tu, je vais t'écrire ça. Licenciement, c'est n'est pas au médico. Ça, c'est arrêt maladie. Je vais l'écrire après, Raphaël. C'est un bon mot à écrire. Licenciement, je vais vous donner une réponse, un exemple, vous allez me dire si vous comprenez. Je suis très triste parce que mon employé m'a licencié aujourd'hui. Mais je suis très triste, mon employeur m'a licencié aujourd'hui. Je n'ai plus de travail. Je n'ai plus de travail. Mon, « Mon patron m'a licencié aujourd'hui. » Vous comprenez ?« Je n'ai plus de travail. »« Mon employeur m'a licencié aujourd'hui. » Qu'est-ce que ça veut dire « licenciement en espagnol ?»« Que quiere decir esta palabra en espagnol ?»« Si un peu. Je n'ai plus de travail. » Mon employeur m'a licencié aujourd'hui. Non. Non. Je n'ai plus de travail. Je n'ai plus de travail. Je n'ai plus de travail. Je n'ai plus de travail. Je n'ai plus. Je n'ai pas de travail. Je n'ai plus de travail. Carolita et Juliette, vous êtes Bien, Juliette, elle a dit, licenciement, c'est de la part du patron. Démission, c'est de la part du travailleur. Et après, Carolita a dit, despido, despido. Très bien. Et démission, renonciant. Donc, la, les licenciements, c'est la rupture des contrats. La rupture des contrats à la demande de l'employeur. Donc, c'est l'employeur qui dit à l'employé, le contrat est fini, vous n'avez plus de travail. Alors que la démission, c'est euh, la rupture des contrats à la demande de l'employé. Souvent, quand on fait la démission, on est content. On dit, allez, salut, je me casse, euh, je vais aller bosser quelque part ou je vais devenir indépendant. Donc, très bien. Licenciement des démission est euh, renonciable. Et quelques exemples. L'entreprise a, a licencié 12 ans employés avant les vacances des fins d'année. A licencié 12 ans employés avant les vacances des fins d'année. Ça a été difficile de licencier mes employés. Ça a été difficile de licencier mes employés. Donc, c'est plutôt un patron qui parle. J'ai démissionné aujourd'hui. « J'ai un préavis des trois mois avant de prendre un nouveau poste avec plus de responsabilités dans une nouvelle entreprise. » Donc ça, c'est plutôt quelque chose qu'un employé qui vient d'équiter euh, une entreprise euh, dit à son employé. En France aussi, c'est un dans certains pays, ça change. Mais en France, quand on démissionne, on doit respecter un préavis. Normalement, ce préavis, pré ça peut être de, de, entre 2 et 4 mois. Les préavis, c'est entre 2 et 4 mois. Euh, et donc, si on démissionne, on ne peut pas partir de l'entreprise comme ça. Aujourd'hui, j'ai démissionne, salut, je me casse, non Il faut respecter un préavis. En France, quand vous renoncez, il faut respecter un préavis entre 2 à 4 mois. Entonces, o oh, si sí, se puede llegar a un acuerdo con el, el empleador. Pero en general hay un. Uh, esquilia agt? ¿Qué es que se va a decir, Hugo? Esquilia agt? No, la demisión es un, una renuncia. Demisión es renuncia. El retiro es la retraite. Je, les voy a escribir eso justo cuando termine. Ah, ton employeur t'a licencié car tu voyais beaucoup des mêmes au travail. <rire> j'étais Non, non, non, non. Non, non, c'est pas ça. J'étais licencié. J'étais licencié. On, on dit pas... Euh, j'étais, j'étais. Non. non, ça dit c'est j'étais, j'étais. J'étais licencié. On m'a licencié. Mais c'est très bien ton exemple, John. Ton employeur t'a licencié quand tu, car tu voyais beaucoup des mêmes au travail <rire> je vais le mettre dans le, les exemples, c'est sympa euh, donc ici je vous donne des exemples donc ça c'est les passés composés euh, et c'est les participes passés des verbes, donc le verbe licencier, le participe passé c'est licencier les verbes être, le participe passé c'est été et démissionner c'est « démissionner ». Tous ces verbes-là, ils se conjuguent avec le verbe « avoir » pour le passé composé. Donc, « à licencier ça a été difficile, « j'ai démissionné ». Donc, pour les, euh, les questions, donc, question de vocabulaire. Donc, on m'a dit, comment se disait Comment dire « retiro ou euh, « où il a En français, ça s'est dit euh, la retraite, la retraite, la retraite, c'est la retraite. Elle veut c'est la retraite, la retraite. Donc on dit prendre sa retraite. Retraite, <rire> c'est difficile pour moi. Donc, un exemple, j'ai dit, elle a pris sa retraite à 72 ans. Aussi, donc, vous m'avez dit, euh, dit, incapacidad, incapacidad, il comme dit, incapacidad. Incapacidad, Para un... Es... Arrêt... Arrêt maladie. Arrêt maladie. Je suis un arrêt maladie. 72 ans, Raphaël. à 72 ans. Mais c'est en train de... C'est très, très France 72 ans. Par loi, c'est 72 ans. Mais en ce moment... C'est un train de... Ils veulent que ça change. Mais c'est pour ça qu'il y a eu le mouvement des gilets jaunes en 2019. Parce qu'il y avait la réforme des retraites. Et euh, ça voulait... Ils voulaient augmenter l'âge de, de départ. Et c'est pour ça que les gens ils sont sortis marcher. Il y a eu le mouvement des gilets jaunes et euh, les euh, chalecos amarillos. Y la reforma de, retre de retiro está en ese momento parada, todavía el retiro sigue hasta los 62 años. Veremos el otro año qué pasa. Incapacidad es arré-maladie, a incapacité Incapacidad, arré-maladie. -maladie. Donc, je suis, dit, je suis en arrêt maladie Si estoy incapacitado, eso quiere decir estoy incapacitado incapacité. No Et c'est surtout parce que tu sigues, toi, tu es siendo payé par ton entreprise, mais tu ne travailles pas Donc C'est un maladie. Et il y avait un exemple de John. John, il a dit, c'était marron, je trouve ça, donc je vais le laisser ici. Ton employeur t'a licencié car tu voyais beaucoup des mêmes au travail. Donc, attention, juste un petit euh, problème des euh, écritures, John. Euh... Car vous voyez beaucoup D. Beaucoup d' avec beaucoup, on utilise be toujours la la, les mots de. On ne fait pas D, On dit de. Beaucoup de. Même si ce qui vient après, c'est pluriel. C'est une règle. Beaucoup de. Beaucoup de. Jamais des. De. Ton employeur t'a licencié car tu voyais beaucoup des mêmes au travail. Donc, attention, je ne veux pas que ce soit vous. Non, Juliette, si tu démissionnes, tu n'as pas les droits au chômage. Si tu démissionnes, tu n'as pas les droits au chômage. Seulement les personnes qui sont licenciées ont les droits au chômage ou bien les personnes qui font une convention collective. Euh, non, pardon. Une rupture conventionnée. Rupture conventionnée. Et... Cherche... Euh... « Cherche ces mots, euh, Juliette, si tu veux comprendre un peu plus. »« What La rupture Ah, la rupture conventionnelle. » Je pense que ça s'appelle comme ça. « Rupture conventionnelle. »« Pardon. »« Conventionnelle. »« Rupture conventionnelle. »« Cherche ces mots. »« Tape ces mots euh, sur Internet. »« Tu auras plus... » Tu auras plus d'informations. Donc, pour finir un contrat en France, tu as trois options. Soit c'est le licenciement ou la démission. Et la fin, c'est la rupture conventionnelle. Où l'employeur et l'employé se mettent d'accord pour prendre fin au contrat. Et de cette manière, l'employé bénéficie quand même du de, de chômage. Esta rupture conventionnelle, non sais sé si ça existe en d'autres pays pero en general en Francia la usan muchos empleados que ya quieren ser independientes, pero que quieren todavía tener derecho a, a las primas de, del desempleo para poder montar su emprendimiento. Entonces eso se hace como un acuerdo con la empresa, pero la empresa puede eh, decir que no. Entonces hay que ver si, si uno logra negociar una ruptura convencional se peut avoir le droit au chômage. Sinon, si tu démissionnes, tu n'as pas le droit à la prime de Ok. Um, avant de faire l'activité, parce que je pense, je ne sais pas si on aura le temps, et si vous avez d'autres questions, dites-moi. Si vous avez d'autres questions, dites-le-moi. Tiennes autre? questions, est-ce qu'il y a d'autres questions Pour Juliette, tu peux chercher donc ces mots, rupture conventionnelle. Cherche la rupture conventionnelle, ça peut t'aider. Um, et l'âge de la retraite, Raphaël, en France, c'est à 62 ans et il n'y a pas de différence entre les femmes et les hommes. Tant les femmes comme les hommes, ils, comment, ils font, ils prennent leur retraite à 72 ans. Ce n'est pas comme en Colombie où les femmes elles, elles, elles prennent leur retraite avant les hommes. Chômage, euh, les chômages, je vais vous montrer une autre. Duplicado. Le chômage Rosa Elvira. Le chômage es estar desempleado. Pero cuando decimos avoir droit au chômage, la posibilidad eh, de toucher une pourcentage des tons de ton salaire après avoir été licencié. Donc, si une personne, donc si vous étiez salarié, si vous étiez salarié, euh, si vous étiez salarié pendant trois euh, ans chez votre employeur. Mais ensuite, votre employeur vous licencie. Alors, en France, le, les systèmes de, de pôle emploi, il va vous verser une prime qui va... Revenir à un pourcentage de votre salaire. Vous n'allez pas recevoir les 100% de votre salaire que vous recevez quand vous étiez salarié, mais vous allez recevoir, on va dire, euh, 70% de votre salaire pendant euh, quelques mois. Souvent, c'est 12 mois. Et comme ça, vous allez, vous allez pouvoir continuer à vivre et vous allez, en même temps, vous allez chercher un travail où vous allez... Créer votre projet d'entreprise. Et eh, entonces, eso es un, un dispositivo en France, avoir les droits au chômage. Él es un es una prima en la que una persona que la la echaron, digamos, de su trabajo, pero que lleva 3, 4, 5 años trabajando, va a poder seguir obteniendo un gran porcentaje de su salario mientras consigue un nuevo trabajo o mientras monta un proyecto, un emprendimiento. Eso también, la cantidad de meses que va a seguir recibiendo salario va a depender de cuánto tiempo trabajó, cuánto tiempo cotizó para el sistema, o cuánto tiempo trabajó, y eh, de que él es muestre que está interesado en encontrar un trabajo. Uh -huh. Uh -huh. La retraite à 62 ans, combien de temps de service Je ne sais pas, Juliette. Je ne sais pas combien de temps de service. Mais souvent, en France, une personne commence à travailler à l'âge de 24 ans. Donc, il travaille de ses 24 ans jusqu'à 72 ans. Tu peux faire la. pour faire la reste. <rire> euh... Je suis au chômage. Tu ne dis pas. Tu ne dis Je suis en chômage. En chômage, tu dis, je suis au chômage. Je suis au chômage. Là, il dit, horas peut entrer un estudiante con visa étudiante? estudiante? Euh, je, peux pas te, je ne suis pas euh, clara. Tu peux chercher euh, avec une visa. Bah, on va chercher. Vamos a buscar rápido. Visa étudiant. Leur travail. Euh, donc c'est 964 heures par an, c'est-à-dire 60 des heures légales et ça doit revenir, je sais pas combien. Donc tu peux pas dépasser 964 heures par an avec une visa étudiant. En France, ils te les donnent par an. Après ça revient si tu travailles tous les mois de l'année. Je pense que ça va bien, uh, comme dit Juliette, 20 heures par semaine. Mais on ne peut pas passer cette quantité. En l'année, on ne no peut pas passer 964 heures. Si tu passes ces heures, si tu as une visa de l'étudiant, tu vas entrer dans en la légalité. attention. Attention. Ok. Avant, je voulais vous montrer quelque chose par ici. Euh... Donc, c'est encore du vocabulaire. Donc, je vous propose la partie formelle et la partie familier. Hum, c'est d'abord une entreprise. Une entreprise, ça c'est les, les vocabulaires formels. Donc, on dit je travaille en entreprise, je fais partie d'une entreprise, mon entreprise s'appelle euh, Nanana. Mais si vous voulez parler en langage familière, familial, familier c'est une boîte ma boîte une boîte une boîte une entreprise un langage familier vous pouvez dire une boîte une boîte Un travail un langage familier vous pouvez l'appeler un boulot ou un taf un boulot ou un taf ça c'est les langages familiers Ce cela c'est surtout pas conseillé de euh, D'en parler à votre chef, votre manager ou quand vous êtes dans une entreprise, euh, dans un entretien d'embauche. Ça, c'est plutôt le langage familier que vous allez écouter dans la rue ou en famille ou entre amis. Arriba, c'est le langage formal. abajo c'est le langage familial. Entre amigos, en famille, avec jóvenes, jeunes, avec gens que tu connais. Un travail, ça peut être un boulot ou un taf. Ça, c'est les synonymes. Un boulot ou un taf. Et l'argent, l'argent, euh, en langage familier, vous pouvez les dire la thune. La thune. La thune. Et je vous donne des exemples. Vous pouvez dire j'aime ma boîte. J'aime ma boîte. Ça va être du langage familier. Ou bien j'aime mon entreprise. J'aime mon entreprise. Pour le travail, j'ai rentre du boulot. Je rentre du boulot. Vuelvo del travail, Mais boulot, c'est familier. Ou je sors du taf. Je sors du taf. Salgo del trabajo. Tout ça, c'est familier. Langage familier. Ou bien, c'est possible de le faire un verbe. Un taf comme un verbe. Je vais taffer. Je vais taffer. Je vais travailler. Je vais taffer. Je vais travailler. Ça, c'est le langage formel. J'ai vais travailler, je rentre du travail. Je vais taffer, je rentre du boulot ou je sors du taf. C'est du langage... Euh... Oh, c'est triste. C'est du langage... Euh... Du langage quoi? Du langage familier. Pour tout le monde, la vidéo est en arrêt. Pour tout le monde, c'est le... Oui, la sous. Les sous. Les sous, les sous aussi, euh, Juliette, tu as raison. La thune. Hein. La thune ou les sous. Et par exemple, donc pour la thune, je n'ai plus, plus une thune ou je n'ai plus d'argent. Je n'ai plus une thune. Est-ce que no tengo plata? No tengo plata. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. No tengo dinero. Je n'ai plus une thune. Je n'ai plus une thune, je n'ai plus d'argent. Je n'ai plus une thune, c'est pour les langages familiers. Allez, vous ne savez pas dire ça à votre banquier. Et no se c'est le decir a dire à banquero. banquier. Non. Si à son banquier, Je n'ai pas d'argent, je voudrais un prêt. Oui, mais Val. Ok, bah, maintenant que vous m'avez parlé de ça, je vais te donner. Donc, val, tu peux le dire, donc, au lieu de dire 10 euros, tu peux dire 10 val. Ça, c'est le langage familier. Mais tu ne dis pas l'argent, le val. Non. Se disait, eh, val est eh, oh, pour remplacer euros. Ou 10 dollars, par exemple. En vez de 10 dollars, 10 val. 10, balles. 10 euros, 10 balles. Ça, c'est la partie familier. Les sous aussi, c'est pour l'argent. Les sous. Les sous. C'est aussi argent. Ça, c'est l'argent. C'est la partie... Euh... Les sous, l'argent. Un peu ici. Ça va être plus. Mieux. Les sous, l'argent. Donc ça, c'est aussi familier. Ok. Euh... Oui, Donc, ça c'était... Pour moi, si j'ai trouvé ça, c'était intéressant de vous expliquer ça parce que ce sont deux mots qu'on trouve et qu'on écoute très, très souvent. Ok. Ah, super, Juliette. Merci. TAF, TAF, c'est un travail aussi. Un boulot ou un TAF, c'est un travail, Carolita. Un travail, c'est les langages formels et les langages familiers, c'est un boulot ou un TAF. Un TAF, c'est synonyme de travail, mais euh, de, ma de manière familier. Donc, Je sors du TAF, salgo del trabajo. Je sors du TAF, qui veut salgo del trabajo. Je vais taffer, je vais travailler, voy a trabajar. TAFE es como un verbo que se inventaron del lenguaje familiar para decir trabajar. Como en, en Medellín, como le decimos, voy a camellar, por ejemplo. Hazte cuenta que una persona que dice je tafé, es sinónimo como en Colombia cuando en Medellín dicen voy a camellar, más o menos. Uh, ok. Ok. Mm. Oui, taf, il n'apparaît pas dans le dictionnaire parce que c'est du langage familier. Caroline. ce que te montre ici est le langage familier. Donc, en le diccionario de la Russe, de tu ne le vas pas à trouver, parce que c'est comme le diccionario de la calle en Colombie, mais pour Francia. France. Um, ok, avant de terminer, voulais vous montrer quelque chose. Les 3 exercices, on va les faire à l'heure la semaine pro. Euh, on va voir comment décrire un travail, vite fait. Donc, décrire un travail, je voulais vous expliquer d'abord qu'en France, les sites les plus connus pour chercher du travail, il y en a trois sites sur Internet, ils s'appellent LinkedIn. LinkedIn, c'est très connu, aussi en Colombie, je pense. LinkedIn, Indeed et Monster. C'est les trois sites Internet où tu peux trouver les plus d'offres de travail. Donc, sur ces sites, sur ces sites Internet, nous trouvons souvent des fiches des postes. Des fiches des postes publiées. Ah, ici, je me suis trompée. Publiées. Euh, publiées par des entreprises, notamment par les RH. Donc, sur ces trois sites internet en France, nous trouvons souvent des fiches de poste publiées par des entreprises, notamment par les RH, donc les personnes des ressources humaines. Et ces gens, ils postent des, euh, des fiches de poste. Donc, des fiches de poste, c'est quoi Une fiche de poste es una de est une offre de travail. C'est une offre, une, une fiche de poste est une description d'un poste de travail pour lequel. Une personne est Ici, je vais vous montrer une fiche de poste que j'ai trouvée sur LinkedIn. C'est une vraie fiche de poste, et je voulais qu'on fasse cet exercice les dernières minutes qui nous restent, pour que vous, vous, allez, vous allez regarder la fiche de poste que je vous présente ici, et vous pouvez me dire quel est l'intitulé du poste. L'intitulé, c'est un titre. Quel est le titre du poste Quel est le titre du poste Pour lequel qui sont en Les lieux de travail, c'est où, où se trouve où la personne qui, qui veut avoir ce travail doit être. Les types de contrats, quels est les salaires et combien d'années d'expérience ils demandent. Dites-moi. Et ça, c'est une vraie offre. C'est une offre sur LinkedIn. On peut la cliquer si on veut. Mais je veux savoir, vous allez lire, c'est un exercice de compréhension des lectures, euh, compréhension à l'écrit. Vous allez lire et vous allez me dire quel est l'intitulé de poste, c'est où les lieux de travail, quel est le type de contrat, quel est le salaire, quelle est l'expérience demandée. Répondez-moi, je vous lis. Clara, intenta mm, cerrar tu aplicación o tu computador en el Facebook donde estés y vuelves a abrir. Tal vez así se te mejore. Pour les autres qui ont le droit de regarder aussi la vidéo, je vous lis. Quel est l'intitulé de poste que je vous présente ici? Quel est le nom du poste? Quel est le titre du poste ou poste de la profession? Oui, développeur Android. C'est ici. Développeur Android. C'est ça la fiche des postes. C'est la fiche des postes. Il cherche un développeur Android. Il cherche un développeur Android. C'est où les lieux de travail? C'est où? Il cherche où? Euh, pour travailler où? Donde? Para donde pour travailler où? C'est où les lieux de travail? Vous ne savez pas, c'est où les lieux de travail Où D'onde D'onde hay que travailler À Paris. Oui. À Paris, non, pas vraiment à Paris, mais proche de Paris, aux 78, les siblines dans les départements des Ciblines. Les Ciblines, c'est un département à côté de euh, Paris, pas très loin, dans les 78. Et c'est pour travailler dans les Ciblines. Et l'avantage de ces fiches de poste, c'est qu'ils proposent à la personne qui va être embauchée d'avoir trois jours de télétravail par semaine. Donc, c'est très avantageux parce que si, par exemple, vous habitez loin et vous ne voulez pas vous déplacer tous les jours au bourreau, vous pouvez rester chez vous trois jours par semaine. Donc c'est assez avantageux. Et c'est le département de Juliette. Apparemment, Juliette, tu habites dans la discipline. Super. Bah, tu, peux, tu peux candidater parce que c'est pas loin de chez toi. Quel est l'équipe des contrats? Quels est les salaires proposés pour ces postes? Et quelle est l'expérience demandée pour ces postes? Quelle est la réponse? Quel est le type de contrat proposé? Oui, très bien. SMD Salgado. Un CDI. Il propose un CDI. Quel est les salaires? Quels est les salaires proposés pour ce type de travail? Entre 40 à 50 cas c'est-à-dire entre 40 000 et 50 000 euh, euros par an. Souvent, quand c'est un cas, c'est-à-dire un mille, c'est la rémunération par an. Notivo, les salaires, c'est entre 40 000 et 50 000 euros par an. Ce qui dit 750 euros, ce n'est pas le la rémunération par mois. Ça, c'est si, par exemple, vous connaissez quelqu'un qui, euh, qui peut être intéressé d'avoir ce travail, si vous donnez son nom, cette personne, il va vous donner 750 euros à vous si cette personne est embauchée. Donc, c'est-à-dire, c'est ça qui s'appelle la cooptation. La cooptation, c'est ça. Et ça, c'est la cooptation qui réside que vous ne pouvez vous n'êtes no pas intéressé dans ce travail, vous ne no pouvez exercer ce travail, mais vous connaissez quelqu'un qui sí peut être intéressé dans ce travail. Donc, vous le donnez au nom de l'ERH, qui en ce cas se llama Guillaume Paganelli. Si vous connaissez quelqu'un, vous lui donnez son nom. Ensuite, cette personne, il passe les entretiens et s'il signe et il est confirmé, on vous donne 750 euros pour vous. Si la persona que usted recomendó él, si, eh, firma el contrato y pasa la prueba de la prueba de reclutamiento, el periodo de prueba, a usted que dio el número, usted dio el número, le dan 750 euros. C'est pas mal. Y ensuite, ¿qué es la experiencia demandée? ¿Qué es la experiencia demandée por ce trabajo? Quelle est l'expérience demandée pour ce travail Deux ans. Plus de deux ans d'expérience. Oui. Et ça, c'est une vraie offre de travail. Ici, je vous ai présenté une offre de travail. Oui, c'est sérieux. Ça, c'est une vraie offre de travail, John. Les développeurs Android, ça gagne bien. Et c'est une oferta de la tête. Alors, la tête Esto no es un ejemplo, es una verdadera oferta. Y sobre todo, algo que quería decirles es que esta oferta me pareció bien porque fue muy condensada, o sea, tenía todo muy, muy fácil. Pero en la oferta, aún así, hay muchos más detalles para explicar cuáles son los, los, los requerimientos que una persona tiene que tener si quiere aplicar a ese, a ese contrato. Pero esta es una... una comme une orebocas del puesto, para ver si tu es intéressé, pues cliquez en détails. Ah, bah, il faut que tu cherches, John. Je ne peux pas faire le travail pour toi. Tu peux taper sur LinkedIn, euh, professeur d'espagnol, assistant d'espagnol, et tu peux voir euh, les offres de travail. Ici, j'ai été donné une offre de développeur Android parce que c'est mon domaine de, de travail. Donc, j'ai été donné une offre pour mon travail. Pour un type de travail comme le mien. Mais si, si, si tu es intéressé pour un travail, bah tu, tu vas sur LinkedIn ou tu vas sur euh, Indeed ou sur Monster et tu tapes euh, professeur d'espagnol, assistant d'espagnol et tu verras s'il y a des sorts. Après, pour l'éducation, je ne sais pas si c'est le même euh, réseau. Non, c'est sé, non. No para todos los tipos de trabajo hay el mismo réseau, es decir, la misma red de trabajo. No estoy segura si en, en la educación también los puestos de trabajo se ofrecen por LinkedIn. Eso ya no, no sé. Tienes que averiguar con tus colegas, si estás en Francia, por dónde se encuentra trabajo ahí. ¿eh? Yo veo que se deja 20 horas. Ya son las 8. Uh, ya son <risas> tú puedes dar los secretos del sistema Android hay que aprender si tú quieres demarrar en el desarrollo hay que tu te lanzas. ese es mi consejo, Juliette si tú quieres ser desarrolladora te tienes que lanzar a, a aprender y a, a, a, a estudiar et je vous dis merci. On se retrouve alors le mardi prochain avec moi pour un cours de, euh, de révision. Donc ici, c'était la fin des cours, c'est vraiment c'était les dernier cours où on a appris de nouvelles choses. Este es el último curso donde aprendimos cosas nuevas este año. La otra semaine, vamos a aprender, non, nous allons apprendre, vamos a repasar. Vamos a repasar ce que aprendimos este año sobre todo los últimos temas del año, y, eh, y nos vamos a ver la el último día para celebrar la Navidad. Je vous remercie beaucoup por votre participación. Siempre es un placer darles clase. Y uh, en el blog les voy a subir la presentación y algunos artículos y unos ejercicios. Ok. Au revoir et bonne soirée, bonne journée pour ceux qui sont en Colombie. Au revoir.